Bienvenue dans cette dernière partie. On va voir donc comment réaliser les cercles de couleurs. Comme ça, ça sera pas mal. Donc pour cela, on va sélectionner l'outil Créer des cercles, des ellipses et des arcs. Donc le magnétisme est activé. Ça va peut-être m'embêter, je vais le désactiver. Alors je suis sur Outils. Alors ce que je vais faire, c'est que toute cette partie-là, alors pas cette partie-là bien sûr, je vais la déplacer sur le calculus. Donc, Clic droit, déplacer vers le calque, illus, déplacer. Je vérifie, voilà, là j'ai mes outils et là j'ai mon calque illus. Parfait. D'ailleurs je vais déplacer un petit peu les outils comme ceci. Donc je vais faire un cercle, je clique là-dessus. Je clique, je glisse, j'appuie sur CTRL. Voilà, je vais faire un premier cercle ici, ou plutôt là, allez, le premier. Je vais le placer correctement, donc j'active le magnétisme, je déplace, alors là c'est un peu embêtant, non je désactive le magnétisme, je sélectionne ici ma fleur de vie, et je vais faire apparaître la fenêtre alignée et distribuée, donc le raccourci c'est Maj ctrl a et je clique là-dessus et là-dessus, voilà, de façon à être sûr que mon cercle est bien placé. Je vais lui mettre les bonnes couleurs, donc pour cela il va falloir que j'augmente l'opacité de mon modèle, Hop, à 100%, je sélectionne mon cercle, je zoome en cliquant sur la molette. Avec l'outil pipette et Shift appuyé, je vais pouvoir récupérer la couleur jaune. Vous voyez, hop, et je vais augmenter l'épaisseur, on va mettre ça à 2 par exemple. Donc c'est beaucoup trop. Clic droit, 1,5, non c'est encore trop, on va mettre 1. Voilà. Alors pour faire le, le petit ombré, c'est très simple, on duplique ce cercle, CTRL D, on va changer donc. On va mettre la couleur rouge qu'on va repliquer ici. Hop. On va augmenter l'épaisseur à 1.5. Voilà. On va placer ce cercle derrière l'autre, derrière le jaune. Et on va le réduire un tout petit peu. En cliquant ici sur la, la petite flèche. CTRL-SHIFT et on diminue. Voilà. Et on va lui ajouter un petit flou. Donc je clique sur ce petit picto pour avoir la fenêtre fond et contour. Et je vais augmenter le flou. On va mettre ça à 2. Et je sélectionne en appuyant sur Shift mon petit cercle jaune. Et je groupe tout ça, CTRL-G. Euh, je, euh, je vais donc faire... Donc là j'ai un premier cercle, je vais faire un deuxième cercle, un troisième cercle, en partant de celui-là. Alors ce que je vais faire, je vais dupliquer, CTRL-D. Je vais cliquer là-dessus pour... Que l'épaisseur soit redimensionnée par rapport à la taille de l'objet. <rire> Hop. Je duplique. Et j'ai mes trois cercles qui sont faits très très facilement. Je les sélectionne, je les groupe, et je vais les projeter derrière. Euh, ouais, derrière. Voilà. J'aimerais bien m'occuper euh, maintenant du, du fond. Vous voyez, le, le fond c'est un rouge, vert ici... Euh, il y a une espèce de dégradé radial du rouge vers le jaune, vers un, un rouge un peu, plus, un peu plus clair. Pour cela, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler fond, que je vais placer derrière, voilà, derrière celui-là. Je vais sélectionner ici l'outil Créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse. Avec la pipette, je vais récupérer la couleur de fond. Je supprime le contour. voilà j'agrandis un petit peu mon carré. Donc, j'ai dit que je voulais un dégradé radial. Rien de plus simple. Je clique ici, fond et contour, fond dégradé radial, je vais inverser, donc je veux du rouge, vert, ici, un jaune, Alors je double clique sur la ligne pour faire apparaître un petit taquet de couleurs, avec l'outil pipette, le raccourci CF7, je vais récupérer une couleur jaune, j'appuie sur G pour avoir ici l'outil dégradé, je double clique. c'est plutôt un orange que j'ai récupéré, c'est pas grave, là je vais mettre un jaune, et au milieu ce sera un petit rouge, voilà, c'est pas trop mal, je vais peut-être rajouter une petite couleur jaune. Alors on peut sélectionner, vous voyez, le petit losange, copier la couleur, CTRL-C, et le coller ici. Voilà, ça c'est pas mal. Donc je vais mettre à la bonne dimension. Alors la dimension du document, c'est quoi On va mettre ça en pixels. Donc c'est 498, donc je copie. Et je vais coller les dimensions donc sur mon rectangle. Pour cela je vais verrouiller, et là je vais coller la bonne longueur. Alors là j'aurais dû rester en pixels, hop, voilà. Et ici 0 et là 0. Et je suis bien sur mon calque fond. Donc là j'ai quelque chose de sympa qui commence à apparaître. On voit que les petites étoiles fonctionnent bien. Et on va maintenant appliquer bah, les, les petites couleurs à ici notre petit citron. Donc je sélectionne ici mon citron. J'appuie sur F7, donc je mets une couleur jaune, avec un petit alpha à 50 par exemple, et je veux un contour jaune aussi, donc je vais récupérer euh, par exemple cette couleur-là, tac, voilà. Et euh, je vais mettre la même couleur sur cet objet, donc je clique ici, je clique donc sur mon petit citron, je vais dans édition, copier, ça on connaît, je sélectionne cet objet, et je fais édition, coller le style, le raccourci c'est Maj CTRL-V. Et puis mon, pour mon petit, petit cercle là, je vais récupérer la couleur rouge. Avec l'outil pipette, tac. Et puis un petit contour, ici, SHIFT, et voilà. Peut-être une dernière chose là, euh, donc ma fleur de vie, je vais lui mettre la couleur jaune. Donc je clique sur le groupe de ma fleur de vie, je clique sur la pipette, j'appuie sur SHIFT et... J'applique ainsi le contour à la totalité de l'objet et je vais augmenter ici. On va mettre ça à 2 par exemple. Ou c'est beaucoup trop hein Allez, un hein, c'est pas mal. Je vais apparaître mon fond et on voit un petit peu ce que ça donne. Alors on peut retravailler tout ça. peut-être un peu épais ici. Peut-être en 75. Ouais, c'est pas mal. Alors on peut s'amuser euh, à retravailler ça, bien sûr, en utilisant euh, ici dans Objet, on va faire apparaître la fenêtre Objet. On peut choisir ici tous les, tous les petits clones, j'aurais dû les grouper, Donc je les sélectionne, en appuyant sur Shift, je groupe, voilà. Et on peut ici jouer avec le mode de fondu, et superposer, vous voyez, ça a tendance à éclairer, à donner quelque chose d'assez sympa. Superposition, on peut également augmenter ou diminuer l'opacité. Donc ça peut être sympa. Superposition. Euh, on peut également, donc là, on a, étant donné qu'on a notre clone ici, on peut s'amuser à, bien sûr, à lui créer des dégradés. Voilà, pour un petit peu plus de finesse. Ici, je peux mettre par exemple un dégradé euh, radial. On peut mettre du flou sur certains objets par exemple ici peut-être un petit flou enfin il y a de quoi faire et puis là je trouve que ça c'est peut-être un peu trop euh, trop fort, mettre ça à 50% c'est peut-être plus fin et on va terminer par une dernière chose je regarde ici mon modèle voilà il y avait ces petits objets là, bon, ben, c très facilement on va les rajouter Donc, je repasse ici sur mon calculus en fait je vais rajouter ici dans mon clone, je vais faire apparaître ici les outils, voilà, là je vais rajouter un carré, donc je double clique pour entrer dans mon groupe de clones, je vais faire un petit carré, alors pour faire un petit carré, je clique, je glisse, je vais l'aligner par rapport au cercle, tac tac, je vais supprimer ici le contour, je le place comme ceci, je vais là où augmenter un petit peu sa taille vous voyez ça s'adapte pas trop mal par contre on va lui mettre un flou alors pour mettre le flou c'est dans la fenêtre fond et contour on augmente son flou voilà, donc ça commence à faire ramer un petit peu la machine et on va rajouter ici deux petits triangles sur les côtés donc on va sélectionner l'outil éditer les nœuds je le fais ici comme ceci un petit objet, je duplique, CTRL-D, un petit retournement horizontal, je clique, je glisse, en appuyant sur CTRL, pour rester bien à l'horizontale, je sélectionne les deux objets, je les groupe, CTRL-G, je clique ici, sur le petit carré, là, avec le flou, et je les aligne correctement, en cliquant là-dessus, voilà, je prends ces objets, je vais les mettre à l'arrière-plan, je clique ici, sur mon rectangle, qui a le petit flou, et je vais les joindre, chemin, union, pardon, alors ça fonctionne pas, oui, parce que là j'ai un petit groupe. J'aurais dû dégrouper. Voilà, et maintenant ça devrait marcher. Chemin Union, où on peut faire euh, combiner. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je masque mon modèle, je fais apparaître mon fond. Et voilà donc pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. Euh, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.